Yeah. Que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne 100% de guitare avec Francis. Euh, et oui, nous sommes déjà rendus à la troisième capsule. Euh, euh, donc, comme promis, je vous parle aujourd'hui de transposition et des fameux 72 accords en 5 minutes. Finalement, je me suis trompé, c'est pas 5 minutes, c'est plutôt 5 ans. Ben non, ben non, c'est pas vrai. C'est vraiment en 5 minutes. C'est-à-dire, je vais vous montrer 6 positions. Euh, six positions, d'accord, donc euh, des formes d'accords, la façon qu'on va placer nos doigts ici euh, sur le manche et euh, qui, va, qui va nous permettre de transposer dans toutes les tonalités possibles, c'est-à-dire les 12 tonalités possibles en musique. Euh, et en même temps, c'est une bonne façon d'apprendre les notes sur notre guitare. C'est-à-dire, on va y aller avec l'essentiel pour aujourd'hui, on va revenir aux autres mais on va apprendre nos bases, donc notre sixième corde, qui est notre, notre grosse corde, dans le fond, qu'on appelle des fois, <coughs> malheureusement, la première, et non, la première, c'est la petite corde. Donc, la sixième corde, c'est vraiment notre grosse corde. Donc, apprendre les notes de la première frette ici, jusqu'à la douzième frette, et la cinquième corde aussi. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va pouvoir aller chercher tous les accords majeurs, les accords mineurs et les accords septièmes. Donc, je vous montre aujourd'hui trois formes d'accords. Le euh, font les formes essentielles à savoir. Vous allez pouvoir faire toutes les chansons que vous voulez dans l'univers avec ça. Donc, les accords majeurs, mineurs et septièmes. Donc, on va commencer par la base sixième corde. Puis ensuite, je vais vous montrer... Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner aussi. Il va y avoir une séquence d'accompagnement qui va être aussi... qui va aller avec la capsule 3. C'est-à-dire vous allez pouvoir euh, répéter vos accords... Euh, donc, vous allez, avoir, vous allez avoir le choix, dans le fond, je vais vous faire juste entendre les bases dans le fond, finalement, par une basse et par une guitare. Euh, donc, dans le fond, vous allez avoir les enchaînements euh, des deux tonalités. Donc, exemple, je vais partir ici en douzième fret, donc, mi, la, ré, sol, do, fa, si bémol, ainsi de suite, je vais tantôt en détail, là, de toute façon. Vous allez avoir ça comme genre un accord par mesure, ils allez pouvoir décider ensuite de la qualité d'accord quand je dis qualité d'accord, savoir si c'est majeur, mineur ou septième. Donc je commence euh, sans plus tarder sur nos bases, euh, c'est-à-dire notre base de sixième corde ici. Toujours vous avez notre troisième euh, fret, donc on va commencer avec un sol, donc le sol majeur qu'on avait vu lors de la première capsule. Donc euh, on va y aller avec des accords barrés bien entendu pour être capable de les transposer partout. Euh, donc on va barrer nos six cordes en troisième fret, notre deuxième doigt qui va aller chercher la, notre euh, Si, donc sur la troisième corde de la quatrième fret, ensuite troisième doigt sur la cinquième corde de la cinquième fret, et notre petit doigt, quatrième doigt sur la quatrième fret, c'est-à-dire euh, la quatrième corde de la cinquième fret. Donc ça va me donner l'accord de Sol majeur. Donc, Sol majeur, ce qui est important à tenir ici, c'est sûr que les, les notes, euh, l'intérieur aussi de toutes les, euh, les notes de, de l'accord qui sont répétées, ça va être bon à prendre aussi Pour l'instant, on va s'attarder surtout sur les fondamentales. Les fondamentales, c'est la première note de l'accord, donc Sol ici, ça va être notre forme majeure. Donc, la façon qu'on place nos doigts ici, ça va nous donner l'accord majeur, avec une tierce majeure, donc un Si. Si je vais au deuxième accord, comme qu'on avait parlé dans notre, formule, euh, -à -dire notre euh, capsule 2, J'enlève mon deuxième doigt ici, ça me donne, ça fait place à la note ici qui est si bémol, donc. Donc ça va être la même forme mineure partout sur le manche ici. Chaque fois qu'on va jouer ici, ça va me donner des accords mineurs automatiquement. La chose à se, à se souvenir, c'est le fondamental. Donc si on est en sol ici, ça va me donner sol mineur. Si je suis en cinquième fret, ça va me donner la mineure. Ainsi de suite, ainsi de suite, on va les voir tantôt en détail. Donc, je suis déjà à mon troisième modèle à suivre notre forme euh, pour notre main gauche ici, le modèle de l'accord sol septième. Donc, G septième, on parle de notre accord majeur qu'on a vu tantôt. Je fais juste enlever mon premier doigt ici. Donc, mon petit doigt quatrième fret. Quatrième euh, fret, je dis toujours qu'elle c'est cinquième fret de la quatrième corde plutôt. Donc, Ben, c'est un petit peu spécial cet accord-là, on enlève un doigt, mais dans le fond on rajoute une note à l'accord. C'est un accord de quatre sons qu'on va, on va en parler éventuellement dans d'autres capsules aussi. C'est-à-dire que les notes Sol, Si, Ré et Fa. Donc on rajoute la note Fa. En enlevant notre petit doigt ici, on rajoute la note Fa qui se trouve être la septième mineure. Donc le modèle septième. On peut... Partout seulement. Je fais que ça, c'est nos trois modèles de base sixième corde, donc, majeur, mineur et septième. On va faire la même chose ensuite pour euh, notre base cinquième corde. En passant, pourquoi je vous montre ça, base sixième corde, base sixième, cinquième corde? Si justement, pour éviter, euh, exemple, on a un, encha un enchaînement d'accords dans une pièce, on, on commence sur un fa, on s'en va, euh, exemple, deuxième accord c'est le si bémol. Mais là. Ben, là, vous voyez le saut que ça me fait faire ici. Tandis que si je prends mon si bémol qui est juste en dessous ici, j'ai juste à faire. Donc, fa, si bémol. Donc, ça m'empêche de faire des, des sauts inutiles quand on a des, des, des mouvements rapides à faire. Donc, si la, la pièce est rapide ou, ou peu importe aussi. Des fois, on essaie de toujours faire des mouvements le plus conjoints possible. On fait des accords. pour avoir des notes communes. Euh, on reviendra aussi éventuellement là-dedans. Donc, je, je reviens à... Mon sujet du jour, c'est-à-dire nos accords majeurs, mineurs et septièmes. Et là, on est rendu à la base cinquième corde. Donc, on va aller juste en dessous du sol de tantôt. On a notre Do aussi. La note Do, je vais vous montrer deux façons de le faire, euh, l'accord majeur. C'est-à-dire que vous pouvez le faire barré, comme ça. C'est-à-dire que je vais appuyer euh, sur mes cinq cordes. Bien important, le détail, des fois, que les gens oublient. Quand on fait un accord barré, basse cinquième corde, on ne veut plus entendre la sixième corde. Donc, on l'oublie. Notre fondamentale, c'est vraiment notre cinquième corde. Fait que la plus grosse note qu'on va entendre, la, la note la plus basse, c'est celle-là ici. Fait que, voilà, ici, pour le do, on barre toutes nos cordes. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je veux barrer. Je vais vous, aller, je vais, je vais vous donner deux choix. C'est-à-dire, avec le troisième doigt, vous allez pouvoir barrer quatrième, troisième et deuxième corde. Donc, barrer trois. Sinon, vous pouvez le faire avec le deuxième doigt, troisième et quatrième doigt ici. Donc, vous avez deux formes. Ça, c'est notre accord, le modèle majeur qu'on va pouvoir transposer. Moi, des fois, je le fais avec le petit doigt aussi. Ça voici pour l'accord majeur de notre 5 cinquième corde. Ensuite pour l'accord de euh, Do mineur, tout simplement. On va chercher, on barre nos cinq cordes encore. Même chose ici. Notre troisième doigt sur notre euh, quatrième corde de la cinquième frette toujours. Notre petit doigt, quatrième doigt en cinquième frette sur la troisième corde. Ça me donne Do, Sol, Do. Et je vais chercher Mi bémol ici. Corde de la quatrième fret. Donc, c'est notre accord modèle mineur, base cinquième corde. Donc, on va transposer partout. Encore là, toujours retenir la fondamentale. Et notre accord septième. Je pars encore mes cinq cordes. Je vais chercher encore ma, ma note, euh, ma note euh, sol ici sur la quatrième corde, cinquième fret, et notre petit doigt, quatrième doigt, sur la deuxième corde de notre cinquième fret. Fait Encore là, ici on enlève un doigt, si on compare avec notre accord majeur, j'enlève un, un doigt, mais je rajoute une, une note, un accord qu à, à quatre sons finalement. Donc le do, mi, sol, si bémol. Donc on va voir ensuite les accords, Il y a dans la catégorie de 7 comme ça, il y accords avec des 9e, des 11e, des 13e, on va tout voir ça éventuellement. On va se limiter juste aujourd'hui pour transposer ces euh, six modèles-là. Pourquoi que ça donne 72 accords et voilà la, la petite surprise, c'est que vous allez apprendre ça partout sur le manche. Donc, si je prends l'accord euh, majeur, bas 6e corde, on y va, on part ici, je vais partir en 12e fret, l'exercice que vous allez avoir d'accompagnement va partir en 12e fret ne soyez pas surpris ça va donner l'accord de Mi après je prends mon modèle 5e comme majeur Do je vais rechercher juste en dessous ici ça me donne La donc Mi La je descends ici en Ré Sol toujours accord majeur Do Fa Si bémol Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est tous des accords majeurs. Et là, je vois, Quand je vous donne le nom de l'accord, c'est le nom de la fondamentale. C'est toujours le nom de la 6e corde, non 5e corde, non 6 corde, non 5 corde, et ainsi de suite. Donc, on va le faire comme ça. Puis, ça va être bien indiqué aussi sur la partition qui vient... Avec euh, la capsule numéro 3, chaque modèle d'accord est indiqué avec l'endroit où il le joue, c'est bien certain aussi. Euh, ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est qu'ensuite, quand on a fait notre. Ce mouvement-là, ce qu'on appelle un cycle de quin, dans le fond. Euh, on va le répéter, mais un demi-ton plus bas. Autrement dit, j'ai parti sur Mi, La, Ré, Sol quand je suis rendu ici en Si, je vais leur partir en onzième fret. donc en onzième fret toujours le même modèle, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, Si bémol. Ce que ça fait, ça c'est qu'on vient de couvrir tout le manche, tous vos accords euh, majeurs. Donc, si vous cherchez un accord majeur. Euh, comment je joue mon Ré bémol? Francis, des fois, on peut me demander ça dans mes cours. Ben avec, avec ça, vous allez avoir un... bon, mon Ré bémol. Et voilà. Vous allez savoir tout de suite. Ça va être, ça va être réglé à jamais. Euh, fait c'est très bon aussi pour pratiquer vos gammes. Donc, le modèle, euh, ça veut dire oui. Ça la capsule numéro 1 qu'on a vue. Euh, vous aviez le modèle. Donc, Sol majeur, ben, exemple, vous êtes. Euh, vous avez une pièce en LA. Puis là vous dites, ah ok, mon La est ici si. même modèle pour, euh, pour le doigté, de ma gamme majeur, ainsi de suite, en Si, en Do, en Ré, Mi bémol, ainsi, ainsi de suite. Un petit détail que j'ai au de vous parler tantôt aussi, ça va être indiqué sur la partition, c'est souvent, on a deux appellations, on appelle ça des notes en harmonique, c'est-à-dire des notes en harmonique, ce que ça veut dire, c'est le même son, mais pas le même nom, dépendamment du contexte dans lequel elle est, c'est-à-dire dans quelle tonalité. Exemple, tantôt j'ai parlé de 11e fret, si on est en mi bémol, mais mi bémol, si je pars de mon mi, puis je descends d'un demi-ton, ça me donne mi bémol. Mais si je pars de ré, et je monte d'un demi-ton, ça me fait ré dièse. Donc ré dièse et mi bémol, on s'entend, c'est le même son. Donc... Indiqué, inquiétez-vous pas sur euh, la partition. Euh, donc, mi bémol ou ré dièse, ainsi de suite. Euh, la bémol ou sol dièse. Euh, ensuite, vous avez do dièse, ré bémol, sol bémol, fa dièse, ainsi de suite. C'est toutes des, des choses qui vont, se, qui vont être inscrites sur, sur la partition. Donc, ensuite, on va aller dans le même esprit que ça, sauf avec les accords mineurs ensuite. Donc, mi mineur de tantôt, vous, avez, vous vous souvenez, mon modèle mineur ici qui était sol mineur, je reprends, je le transpose en mi mineur ici, donc en douzième fret, ensuite on avait mon modèle do mineur en cinquième fret, euh, excusez-moi, en basse cinquième ben, corde. je prends ce modèle-là, je transpose, je m'en vais en la, la mineur. Donc on fait tous les accords mineurs avec les mêmes positions qu'on s'est parlé tantôt, donc Mi mineur, La mineur, Ré mineur, Sol mineur, Do mineur, Fa mineur, Si bémol mineur, Mi bémol mineur, La bémol mineur, Ré bémol mineur, Fa dièse mineur ou Sol bémol mineur, Si mineur. Et là, je repars de mon Mi bémol en onzième frette et on fait le même. Et C'est certain que euh, sur la séquence d'accompagnement, vous allez avoir, j'ai mis euh, la vitesse environ à 80 BPM, 84, je crois, avec un petit drum à l'arrière, vous allez entendre ça. Ça va être juste agréable pour, pour, pour répéter. Donc, vous allez avoir une mesure par, euh, donc quatre temps euh, par accord. Donc, moi, je vais faire juste les fondamentales, comme je vous dis, vous allez pouvoir pratiquer. Euh, la qualité d'accord que vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez pratiquer les accords majeurs, un hein, l'accord mineur, l'accord septième, c'est à vous de, de le décider. L'important, finalement, c'est que vous appreniez vos bases sixième corde et cinquième corde. Ça va vous permettre de comprendre euh, où est-ce qu'ils sont situés et euh, d'être capable, ensuite, de bien improviser avec la bonne gamme au bon endroit. Donc, c'est quand même merveilleux. On est rendu déjà à un accord septième, donc tantôt on avait vu basse sixième corde, mon sol septième ici. Et ensuite, cinquième corde, mon do septième. Donc on va prendre ces deux modèles-là, on va les transposer, donc mi en douzième fret, mi sept. La sept. Ré sept. Sol sept. Do sept. Fa sept. Si bémol sept. Mi bémol sept. La bémol 7, ré bémol 7, sa bémol 7, 67. Si 7, je repars en onzième fret maintenant, mi bémol 7, la bémol 7, ré, euh, ré bémol 7, Sol bémol 7, 6 si 7, C'est juste les mêmes formes toujours, on, on, va, on va en apprendre plein de formes, je vous en montrer, plusieurs, et dans un contexte aussi de, de, de, de chansons, de standards de jazz éventuellement aussi. Euh, ben vous allez voir, il y a plusieurs doigtés aussi, même pour un accord septième en plus. Mais pour l'instant, c'est les essentiels à savoir aussi, pour être capable de, de, de, de transposer rapidement, puis aussi d'être capable de dire, ok, je suis capable d'aller chercher... Euh, mon mi bémol, puis faire ma gamme de mi bémol majeur quand je veux, où je veux, c'est-à-dire vous l'avez, cinquième ici, vous allez voir, comme ça, ça va vous permettre, exemple, vous avez, je ne sais pas, un blues à faire en si bémol, puis vous avez les, les trois accords de base, c'est si bémol, mi bémol, fa, rapidement, vous allez faire si bémol 7, mi bémol 7, fa 7, et voilà, c'est réglé, puis je peux improviser là-dessus. Ça vous, fait, ça vous tente au lieu de prendre les basses 6e corde du cimémol mais je vais aller chercher ici, le bémol 7. Excusez, je me suis laissé emporter. Ça m'arrive des fois aussi. Il hein? faut bien s'amuser aussi. Donc, si bémol 7. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, c'est ça. Fait que la prochaine fois, je vais vous montrer aussi. Euh, on a vu les gammes majeures, gamme, euh, les trois sortes de gammes mineures. On va voir mineur pentatonique la prochaine fois. Euh, il va voir mineur pentatonique 6, la gamme blues, avec toutes les inversions qu'il apprendre pour chacune d'elles. Et on va le mettre toujours en relation avec euh, une backing track, c'est-à-dire une séquence d'accompagnement. donc Vous allez pouvoir improviser, euh, mettre en, en pratique euh, tout de suite, euh, quand vous allez apprendre le doigté, sur une séquence d'accompagnement. C'est plus facile aussi que d'aller apprendre juste comme ça dans les heures et d'essayer de, de s'en de souvenir. Fait quand on la met déjà en contexte, on acquiert on a déjà des, euh, des réflexes pour, pour la retenir, tout ça, parce qu'on entend aussi... Euh, puis on retient souvent les notes qu'on aime beaucoup entendre, euh, souvent des, mettons, des solos que vous avez déjà appris, euh, ça, peut, ça peut ressortir aussi à travers ces, ces gammes-là. Bref, voici pour le topo des 72 accords, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à, à, à partager si vous connaissez des gens qui, euh, qui sont amoureux de la guitare. Puis euh, vous pouvez continuer à m'écrire, poser des questions, ça me fait plaisir. Il y aura la partition prochainement qui sera disponible avec tous les détails des accords que je vais montrer dans la capsule 3 et aussi une séquence d'accompagnement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt pour la capsule 4. Merci, ciao!